Donc, voici un petit tutoriel sur l'utilisation de l'application Sketches de Taïa C'est une application assez simple d'utilisation. C'est pour cette raison-là qu'en même temps que on... je vais vous montrer comment utiliser l'application, on va vous parler de croquina, puis bon surtout orienter ça vers un dessin 101. Euh, parce que, bon, on n'a pas besoin d'être un artiste pour euh, savoir dessiner. Donc euh, le croquis-note d'abord. Le croquis-note, c'est une façon d'organiser sa pensée euh, de façon visuelle et schématique. C'est une façon créative, si vous voulez, de faire euh, des réseaux de concepts. On doit d'abord dessiner des conteneurs pour organiser notre croquis. J'utilise la plume dans le logiciel, ça me permet de tracer des belles lignes avec du volume. Euh, ben, ce qui est bien justement dans le dessin vectoriel, c'est que bon, on n'a pas besoin de plusieurs années de pratique, là, justement, pour tracer de belles lignes, ça se fait tout seul. Donc, euh, voilà. Je commence par une bannière au centre, puis bon, j'y inscris mon sujet, donc, qui est le croquinote. Je dessine ensuite les conteneurs, je peux leur donner rapidement une personnalité avec quelques traits seulement. Donc, on a une pancarte, un post-it et tout ça. En utilisant les deux doigts, bien, je peux zoomer et travailler une partie de mon dessin dans le détail. On va dessiner ici des personnages et on va faire ensemble une progression énorme au plan artistique. Vous allez passer maintenant du bonhomme allumette au bonhomme en I. Donc je peux donner une personnalité rapidement à mon personnage en quelques traits. En changeant l'angle de mon personnage, je peux aussi rapidement raconter une histoire. Ce qui est important dans le croquis-notes, c'est d'aller à l'essentiel. On veut rapidement représenter une idée. Ici, en quatre traits, ben, je dessine une ampoule. tiens. Je peux ajouter de la couleur. Je vais le faire avec l'outil de remplissage. Moi, j'appelle ça la râpe à fromage. Ce qui est bien, c'est que la couleur s'ajoute derrière le trait. Il suffit donc de tracer grossièrement la zone de couleur. Et oui, je dépasse. Bon, ça donne un style à mon dessin, un style croquis. Avec la couleur, on vient préciser notre histoire ici. Un soldat français qui court après, un soldat anglais. Vous pouvez utiliser l'outil de remplissage pour dessiner. Je vais vous faire deux symboles de l'histoire du Québec et du Canada. D'abord, le castor. Donc, j'ajoute des masses de couleurs rapidement et euh, quelques détails par la suite. Je peux utiliser aussi le blanc pour effacer certaines sections, par exemple, pour ajouter les yeux. Je termine avec le noir pour donner un peu de volume à mon dessin, puis je fais ça très, très, très rapidement. Je peux utiliser l'Exacto pour déplacer, réduire mon image, et aussi, bon, l'efface pour faire quelques retouches. Tiens, je vais vous faire rapidement le train. C'est un dessin naïf, mais efficace, qui représente des idées, ou des concepts. Donc, on rappelle qu'il faut représenter des idées et que parfois, avec de simples flèches, on peut représenter le changement ou la continuité, par exemple. Dans l'application, vous aurez aussi des calques qui sont pratiques pour superposer des dessins ou des couleurs. On voit aussi que les, les, les couleurs s'ajoutent sous le dessin. Et puis, ce qui est bien, c'est que je peux aussi masquer ou verrouiller même euh, le calque si je veux éviter de faire des erreurs. Pour partager le dessin, bien, il suffit de cliquer sur le bouton en haut. Donc, vos élèves vont enregistrer leur croquis dans l'application Photo et ils vont pouvoir vous le partager par courriel. Donc, c'est un tour d'horizon rapide de l'application Sketches. J'espère que je vous ai donné le goût d'utiliser le croquis-note en histoire et en géographie avec vos élèves pour organiser sa pensée. Euh, vous regarderez sur notre chaîne on a plusieurs exemples de vidéos en classe où vous verrez des élèves en action.